Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender et à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser cette petite coccinelle. Alors je me suis inspiré euh, d'un article sur le site Libre Graphics World qui parle donc d'un jeu créé pour Android qu'avec des logiciels libres. Donc je mettrai l'adresse sur le, le blog bien sûr. Alors on va dans Blender, on ouvre un nouveau document, je supprime le cube, donc j'appuie sur Supr. J'appuie sur Entrée et je vais maintenant dans Add, Mesh et j'ajoute une UV Sphère. Donc Nombre de segments, on met 16. Nombre de rings, on en met 6. On va tout de suite se mettre en vue de face. On appuie sur 5 pour être en vue orthonormée. Je clique ici pour passer en mode Wireframe et j'appuie sur Tabulation pour passer en mode Edit. En Edit Mode. J'appuie sur A. J'appuie sur B pour faire un rectangle de sélection ici. J'appuie encore sur B pour faire un rectangle de sélection là. Et je supprime ces vertices. Donc j'appuie sur Supprimer et j'appuie sur Entrée. Alors petit rappel ici, hein, on voit tous les euh, raccourcis et les euh, clics gauche, clic droit et euh, clic de molette. Alors je vais un petit peu réduire la taille du corps ici par rapport au curseur 3D. Donc je clique ici, je clique sur curseur 3D. Je sélectionne tout ça et je fais un scale, donc j'appuie sur S par rapport à l'axe des X. Et vous voyez, on peut maintenant étroitiser un petit peu le corps. Je vais utiliser bien sûr un modifier qui s'appelle Mirror, qui va nous permettre de modéliser que la partie droite et automatiquement la partie gauche, ben ce sera le, le miroir. Moi j'aime bien cliquer ici pour, voilà, on a l'impression qu'on a un seul et unique objet. En cochant cette petite, euh, cette petite option. Donc je clique ici sur euh, la sélection de face, je clique sur cette face là, je vais maintenant positionner mon curseur 3d sur cette face et je, en cliquant sur shift s et voilà on peut curseur tour selected. J'ajoute donc shift a pour avoir le menu pour ajouter les mèches ou alors ici add mesh euh, circle donc là je peux pas faire un scale parce que je suis en mode de sélection de phase donc il faut cliquer sur vertice maintenant je peux faire un scale donc j'appuie sur S je déplace mon curseur pour réduire la taille de mes futures antennes alors je déplace ce curseur vers le bas en cliquant sur la flèche bleue ou alors en appuyant sur G et Z voilà je vais me placer en vue de droite donc j'appuie sur 3 au niveau de mon pavé numérique alors pour déplacer j'appuie ici sur shift et sur la molette de ma souris voilà ce qui me permet de, de me déplacer dans ma vue donc j'appuie sur Ctrl et je fais un clic gauche une première fois un petit scale alors non plus maintenant au niveau euh, du curseur 3d mais au niveau des points médians voilà un petit scale CTRL, clic gauche, un petit scale en appuyant sur S. Et voilà, on termine l'antenne comme ceci. Alors je déplace un petit peu, je, redis, voilà, je repositionne un peu mieux mes antennes. Et automatiquement, vous voyez, l'autre a été créé. Je vais peut-être faire une rotation des, des antennes. Allez, CTRL L pour sélectionner juste cet objet-là. Je place... Je me place en de dessus, j'appuie sur R pour faire une petite rotation. Oups, CTRL Z, G, Voilà, comme ça les antennes un peu, sont un peu mieux orientées, c'est un peu plus sympathique comme ça. Donc je vais maintenant créer les ailes. Alors pour créer les ailes, ben on se met euh, bien sûr en edit mode. Euh, -ce que je vais, voilà, je vais sélectionner les edges, ces edges là, je vais les dupliquer, Hop. je vais les déplacer un petit peu comme ceci, je vais me mettre en mode de sélection vertice, je déplace ce point, voilà comme ça c'est bon, je vais faire une extrusion en appuyant sur E, je clique sur clipping, J'appuie sur G et quand les points se rencontrent, voilà, ici, je clique, clique gauche. Voilà, je vais enfoncer un petit peu ce point pour plus qu'on puisse le voir, comme ceci. Voilà, c'est pas trop mal. CTRL-L, je me mets en vue de dessus, je fais une extrusion une première fois, une extrusion, une deuxième. Aïe, aïe, aïe, j'ai oublié d'enlever de, le clipping, donc CTRL-Z. Donc j'enlève le clipping, une extrusion une première fois, une extrusion une deuxième fois, une extrusion une troisième fois. Je clique sur W et je fais un petit smooth. CTRL+, W, smooth, CTRL+, W, smooth. Alors c'est pas trop mal, sauf ici on est vraiment trop dans le corps. Donc je je passe ici en mode wireframe donc grâce à la touche z vous voyez on peut basculer d'un mode de visualisation à l'autre donc cette partie là hop je vais monter ça voilà c'est quand même mieux voilà. ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose avant de faire ça oui je vais mettre ces points un petit peu plus à l'extérieur donc je me mets en vue de face je sais pas pourquoi je l'ai pas fait Voilà. Et en fait, je vais faire une extrusion. J'appuie sur échappe et j'appuie sur S pour faire un scale. Et toute cette partie-là, je la fais rentrer dans mon objet. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et je vais déplacer cette vertice ici. Ou plutôt ces deux vers le bas. Je passe en vue de face. J'appuie sur sz 0 pour qu'il soit bien aligné. Et pour être sûr que ce segment-là, cette edge, soit aligné par rapport à l'autre, je clique ici sur le magnétisme par rapport aux edges. Et j'appuie euh, sur G, Z. Et vous voyez, dès que je suis aligné sur l'autre, il y a un magnétisme. Voilà, clique gauche pour valider. Et je suis sûr que ces points sont bien alignés. Voilà je désactive, je repasse ici en mode incrément. Alors qu'est-ce qui se passe Je passe ici en mode vertice. G. Voilà, j'ai. Alors, clic droit, G. On regarde un petit peu ce que ça donne, on tourne autour. Ouais, on va dire que ça, ça ira comme ça. G. G. Clic droit, G. Allez, on va donner un petit peu d'épaisseur. Je passe ici en mode de sélection Edge. Alors, pour passer en mode de sélection, on a ici, ou alors, Ctrl tabulation. Et on a le même menu, qui est ici, Ctrl tabulation, là, ici. Allez, je sélectionne cette partie-là. En faisant Shift et clic droit. Peu pour une extrusion. Voilà, ça donne un peu d'épaisseur aux ailes, mais c'est pas trop mal comme ça alors ici j'ai l'impression qu'il y a un petit souci je passe en mode de sélection vertice est-ce que c'est bon là c'est pas mal ah c'est cette partie là qui est un petit peu trop sortie voilà donc ça c'est bon euh, je vais quand même sélectionner cette edge ici. Hmm. Non, plutôt cette partie-là, je vais la mettre derrière. Voilà. Vertice vers le bas. Hmm. non, Ctrl Z. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. <rire> vais, excusez moi, voilà, je vais sélectionner ces parties là, alors je recommence celle là et celle là, et je les place un peu plus vers l'avant, voilà c'est mieux comme ça. Voilà, une dernière chose, cette partie là un peu plus vers l'arrière et cette partie là un peu plus vers l'avant, un petit scale peut-être. Hmm. On va mettre une petite subdivision de surface pour voir ce que ça donne. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Ah, vous voyez, quand on clique sur Smooth, ici on a une un espèce d'artefact de, de, un petit peu moche. Je sais pas comment on appelle ça. Donc, je passe en mode edit, je sélectionne tout et je fais CTRL N. Voilà. Comme ça, les normales sont mieux orientées et c'est plus joli. Allez, Je vais arrêter de perdre du temps. La modélisation qui est finie. Voilà, c'est pas trop mal. On va maintenant séparer euh, les différentes parties dans l'UV Image Editor. Donc pour cela, on va marquer... Donc cette partie-là, voilà. où on fait Shift Alt, voilà. et je fais CTRL-E et je clique sur Maxime. Voilà. Ça c'est pas mal, ici je vais faire un Maxime pour ma découpe, et ici aussi CTRL-E Maxime. Je vais faire disparaître les ailes, donc je clique ici sur un edge, CTRL-L et H. Je vais maintenant sélectionner cette partie là. Hop, hop, hop. CTRL E, maxime. J'applique le mirror. ALT H pour faire réapparaître mes ailes. Je suis satisfait. On va tout de suite voir ce que ça donne lorsqu'on va déplier notre mèche. UV Image Editor, je sélectionne tout, en appuyant sur A, j'appuie sur U, Unwrap. Voilà. Donc tout est bien fait. On va organiser ça un petit peu mieux. Donc ça c'est le corps. Donc une petite rotation. Ça ce sera la tête. CTRL L, S, G. Euh, tch -tch -tch -tch. Hmm. Allez, on va mettre la tête là. CTRL L, G, comme ça. Ça, ce sont les antennes. CTRL L, G. CTRL L, G. Allez, on va dire que c'est bon. On va exporter l'UV. UV, export UV layout. Donc Sur le bureau, je vais l'appeler voilà UV coccinelle 2. Exporter. Alors, contrôle, flèche vers le haut pour revenir en mode de vue normal. Et j'oublie pas, bien sûr, d'enregistrer ce que j'ai créé dans Blender, que j'appelle coccinelle 2. Save. On passe dans Inkscape. Alors, dans Inkscape, fermer sans enregistrer. Ah zut. <rire> voilà, j'ouvre Inkscape. Je vais importer l'UV qu'on a créé, qui s'appelle euh, coccinelle 2, ouvrir, importer. Je vais ajuster par rapport à l'élément que nous avons importé, donc par rapport à cette image, en cliquant sur ajuster la page au dessin. Hop, j'enregistre bien sûr ça, donc, coccinelle UV euh, 2, j'enregistre. Et on va maintenant pouvoir tranquillement créer notre texture. Donc là, c'est notre modèle que je place en mode produit et je rajoute un calque euh, Illus que je vais mettre en dessous. Donc le, mode, le calque modèle, je le verrouille. Le calque illustration, je travaille dessus. Donc je clique bien dessus. Voilà. Donc les ailes sont là. Donc les ailes, ben. Pas difficile on prend ici la courbe de Bézier je clique tout autour comme ceci Hop, hop. je ferme et je sélectionne une couleur rouge peut-être rouge un peu plus voilà un peu plus euh, vive je supprime le contour alors pour supprimer le contour shift et je clique sur la croix je vais maintenant avec l'outil euh, cercle bah, créer des cercles donc j'appuie sur ctrl je glisse et je mets un fond noir donc cet objet là je le duplique donc pour le dupliquer bien sûr c'est ici dupliquer je déplace je clique une deuxième fois ou ctrl D bien sûr hop je peux réduire la taille donc pour que, garder l'homothécie on appuie sur ctrl je sélectionne tout ça, je groupe en cliquant ici et je peux créer un clone en cliquant donc sur le petit cadenas, je fais un retournement horizontal et je déplace cette partie de l'autre côté. Donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, Voilà. donc les ailes sont faites. Pour les antennes alors ça va être très simple, hein. on va mettre juste un petit carré noir, ou un petit carré gris à 90, voilà. Donc comme tout à l'heure, je groupe, je crée un clone, je le déplace ici. Pour le corps, on va utiliser l'outil créer des courbes de Bézier. Hop, donc je fais le tour, tac, tac, tac. Voilà, comme ceci, un gris. On va mettre plutôt un gris à allez, 80. Alors, on n'oublie pas d'enlever les contours, hein. on peut tout sélectionner, shift et on enlève les contours. On peut rajouter des petites rayures. Alors pour faire des petites bandes on va utiliser l'outil courbe de Bézier. Clac, j'appuie sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Et je reviens à mon point de départ, je clique sur l'outil éditer les nœuds, je me mets au milieu, je clique, je glisse. J'appuie sur Ctrl. On va faire des petites marques en gris clair. j'enlève bien sûr le contour. Je clique dessus et j'appuie sur espace, ce qui a pour effet de, vous voyez, dupliquer cet objet. Alors si on veut avoir le même espacement, je sélectionne tout en faisant un, un rectangle de sélection. Je vais ici dans la palette Aligner-Distribuer et je clique ici, Distribuer verticalement. Et hop. Et au niveau, sur l'axe vertical, ici et ici. Donc là, c'est pas trop mal. C'est bon. Alors, pour la tête, c'est la partie un petit peu la plus difficile. Donc, comme tout à l'heure, on va ajouter un objet grâce à la courbe de Bézier Hop, hop. On va mettre un fond à 90. On va faire les yeux. Donc, les yeux, ça va être très simple. L Outil cercle, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. donc voilà le premier cercle je le duplique, donc pour le dupliquer c'est ici ou contrôle D, hop, contrôle D j'appuie sur SHIFT et sur contrôle. avec le clavier numérique je déplace ce cercle, je le duplique Contrôle D SHIFT, CTRL je réduis je déplace avec les flèches je duplique encore, hop, on a la pupille que je vais tout de suite mettre en noir Paf. et dont je vais supprimer le contour avec Shift et en cliquant sur la croix. Donc je zoome en cliquant sur la molette, je duplique, je vais mettre ça en blanc, je réduis, c'est beaucoup les mêmes manipulations, donc je duplique, je mets ça comme ceci... Je sélectionne ce cercle là, je vais lui mettre donc une petite couleur, voilà, un peu plus foncée. J'appuie sur l'outil créer des dégradés, je clique, je glisse. Ici c'est sélectionné, je vais qu'à mettre une petite couleur comme ceci, voilà. Donc cette partie là sera blanche, paf, et la partie derrière sera noire. Voilà. Je sélectionne tout, comme tout à l'heure, je supprime le contour. On peut créer ici des petits cercles Jaune. Allez, je vais faire ça vite fait. Alors jaune, je vais prendre ce jaune-là. Je le réduis. Un peu trop peut-être. Je le duplique en cliquant sur la barre d'espace. Allez, encore une fois. Je sélectionne tout ça. Je vais les distribuer correctement. Hop. Je déplace un peu celui-là vers le bas. Je sélectionne tout ça. Je duplique H. H. H, qui correspond à un retournement horizontal, bien sûr. CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne tout ça et je distribue correctement. Voilà pour l'œil. Je sélectionne tout ça, je groupe. Et je vais, euh, voilà, je vais créer un clone. Un premier clone ici, que je place. Donc, SHIFT, CTRL. Hop, j'appuie sur ESPACE. Ils sont mal positionnés, rien de plus simple. Je les distribue au niveau, sur l'axe horizontal. Je vérifie que tout est bien placé à peu près. Voilà, je vais peut-être déplacer ça un peu plus de ce côté-là. Voilà, on va dire que c'est bon. Je, je n'oublie pas le petit sourire. Alors pour le petit sourire, je vais utiliser un cercle que je duplique. Je vais l'agrandir un peu, je le déplace vers le haut. Et j'utilise la fonction ici, chemin, et il me semble que c'est différence. Voilà, coup de bol, ça a marché. Donc je place le petit sourire, on va mettre cette couleur là, je supprime bien sûr le contour, un petit peu plus petit. Donc ceci étant fait, je fais apparaître la palette des calques, calque, calque, je masque le modèle, j'oublie pas d'enregistrer, et je fais fichier. Exporter en bitmap, je choisis la résolution, 150 c'est pas mal. Ça s'appellera donc euh, PNG, coquinelle UV2 PNG, j'exporte, je retourne dans Blender, hop, et je passe, donc on va utiliser le Blender, le, voilà, Cycle Render. On va donc ici dans les matériaux, nouveaux matériaux, on va choisir diffuse. On clique ici, à côté de couleur. On va choisir image texture, open. Je vais sur mon bureau. Donc on a dit qu'il s'appelait, voilà, ça doit être celui-là. Alors pour voir, on n'a qu'à cliquer ici. Voilà, c'est gagné, c'est ça. Alors là, j'ai un petit problème parce que j'ai l'œil. J'ai du mal à exporter. Donc je reviens. Donc c'était pas le dessin, c'était la page. Exporter, remplacer, ok. Donc je reviens dans Blender. J'actualise. C'est parfait. Open image. Et il me semble... Tu, tu, tu, tu, tu, vector. Voilà, on choisit UV. On va voir si j'ai réussi. Et voilà, ça a marché. C'est impeccable. Bon, les yeux sont peut-être un peu mal placés. Mais le principe est là. Donc, on voit ici que l'UV a été bien placé correctement. Je vais pouvoir maintenant agrandir un petit peu tout ça. On va activer ici dans le modifieur, mais on va remettre un petit peu le, la subdivision de surface, qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Et vous voyez, notre coccinelle est, elle est pratiquement finie. On peut rajouter bien sûr un plan. Alors hop, CTRL-Z, là je suis en mode édit, donc c'est pas bon. Je passe en mode objet. J'ajoute un petit plan, avec, euh, donc j'ai fait un scale et je tape 10 sur mon clavier numérique. Je passe en mode texture, je vais rajouter une petite texture euh, verte. Allez, un verre bien pétant, ou j'aurais pu utiliser un mix shader, Allez, un petit mix shader avec un diffuse, avec une petite couleur verte et puis avec un glossy ou ah, peut-être un petit effet glace. Oh. Voilà je vous laisserai vous amuser avec ça, voilà un petit glossy peut-être, euh, on va réduire ici, hop c'était pas ça, 0.2 voilà ce sera de l'herbe qui dans laquelle on se reflète <rire> donc je passe ici en, dans le mode word et je vais utiliser l'ambiance occlusion voilà pour éclairer un petit peu tout ça très rapidement voilà pour ce petit tuto alors bien sûr vous voyez il y a des petites erreurs je devrais revenir dans Inkscape pour changer un petit peu la place des yeux les descendre un petit peu voilà, il suffit que je réduise celui-là, hop, je réduis un peu, voilà, j'enregistre, oups, j'exporte, exporter, remplacer. Voilà, je revais ici, je clique sur ma coccinelle, je resélectionne ici et c'est mis à jour automatiquement. Ah aïe aïe aïe aïe CTRL Z. Bon, j'ai dû aller trop vite. Voilà, là, décidément. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, euh, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.